Nous vous proposons aujourd'hui de connaître et de comprendre la composition ainsi que le fonctionnement du Parlement et de l'Assemblée Nationale. Cette dernière étant l'une des institutions les plus importantes pour le pouvoir législatif. Une brève présentation du Parlement et une petite histoire de l'Assemblée Nationale s'imposent. Le Parlement français est composé de deux chambres, l'Assemblée Nationale qui est la clé de voûte du pouvoir législatif et le Sénat. L'Assemblée Nationale prédomine cependant pour différentes raisons. Tout d'abord, elle tire directement sa légitimité du peuple français. En effet, c'est ce dernier qui élit les membres de l'Assemblée nationale, les députés au le suffrage universel direct. A l'inverse, pour les élections sénatoriales, ce sont les élus qui votent pour leurs représentants. L'Assemblée nationale est la première à discuter des projets de loi du gouvernement. C'est également l'Assemblée nationale qui a le dernier mot en cas de désaccord avec le Sénat sur un texte en raison de sa légitimité démocratique. Néanmoins, les deux chambres ont un fonctionnement quasiment identique. L'essentiel est d'appréhender le fait que l'Assemblée Nationale est une institution importante de l'histoire de France. L'histoire de l'Assemblée Nationale est semée d'embûches. Créée en 1791 lors de la première Révolution française, elle a dû résister à de nombreuses épreuves pour devenir l'institution que l'on connaît aujourd'hui. Fille des états généraux, elle a permis un changement radical en mettant fin à l'Ancien Régime au profit des libertés. Pour comprendre ce moment, la lecture du préambule de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen est importante. La démocratie représentative telle que l'on la connaît aujourd'hui n'a pas toujours existé et le premier régime mis en place fut une monarchie parlementaire jusqu'en 1793 après l'exécution de Louis XVI. Ainsi, en 1793, une nouvelle constitution est mise en place, mais après une période trouble, Napoléon prend le pouvoir et fait disparaître cette institution. Ce n'est qu'en 1848, sous la seconde république, que l'Assemblée nationale refait surface mais seulement pour 4 ans avant l'instauration du Second Empire en 1852. La Troisième République, quant à elle, met en place une Chambre des députés. Ce n'est qu'en 1946, avec la Quatrième République, que l'Assemblée nationale se met verticalement en place pour enfin s'installer définitivement en 1958 sous la Cinquième République. L'Assemblée nationale est aujourd'hui composée de 577 députés. Ce nombre, même si à première vue peut paraître assez élevé, reste assez faible compte tenu des 745 représentants qui existaient en 1791. Ainsi, aujourd'hui, il y a 577 députés pour 577 circonscriptions. Nous sommes dans un système où c'est la souveraineté nationale qui prédomine. Chaque député représente l'ensemble des Français, en théorie tout du monde. Dans la pratique, le député représente plutôt les électeurs de sa circonscription ou les intérêts de son parti. C'est plutôt le rôle du Sénat de représenter les territoires, les collectivités et les élus.